Et qu'en est-il de nos KPI, nos Key Performance Indicators, nos indicateurs de performance clés Eh bien, nous les retrouvons aussi dans Excel, dans la liste de nos euh, objets manipulables, et nous pouvons les ajouter à notre vision en tableau croisé. Par exemple, ici, sur mes ventes par reseller, mon nombre de ventes, par quarter, par trimestre, eh bien, je vais aller regarder les perspectives financières au niveau du revenu par channel, et eh bien je vais regarder la valeur actuelle sur le quarter de ce revenu, je vais regarder le but que je m'étais fixé dans la définition du KPI, apparemment un but un peu plus élevé, donc le statut, eh bien, le statut est plutôt rouge, et puis je peux aussi voir une tendance qui est quelque chose qui est calculé dans la définition du KPI et qui indique comment juger la performance à travers le temps. Bon, Ici, le calcul me montre que eh bien, la performance est stable. Mais selon le calcul que je vais définir, je peux dire est-ce que ça s'améliore avec le temps, est-ce que ça s'empire, etc.